Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Aziza Saden je suis professeure de salsa en tout et je serai avec vous l'année prochaine pour donner des cours de body movement et lady stalling mais il y aura aussi un masterclass qui euh, aura lieu dimanche le 24 juillet à partir de 15h pour un masterclass body movement et la deuxième heure qui commencera à 16h sera un masterclass de lady Staling. vous êtes tous et toutes les bienvenus débutants intermédiaires ou avancés. Pour les débutants intermédiaires, ce sera un peu de challenge pour eux, mais un très bon coup de pouce. Et pour les intermédiaires avancés, ce sera une bonne opportunité de rectifier euh, les, les, les, les lignes du, du corps, les body movements, les steps et, et, et, et les pas de base en général. Euh, et pour cela, je vous invite à être euh, patient, passionné, ramener votre bonne énergie et voilà qu'on danse ensemble. Donc, comme vous voyez, je suis déjà dans une école de danse euh, qui est très très bien connue et euh, voilà j'étais en train de danser j'étais en train de m'entraîner parce que voilà comme vous voyez pour moi la danse pour moi vraiment c'est une c'est la thérapie la plus fun et, euh, et euh, voilà en fait c je pense que ça, ça nous a aidé tout le monde euh, durant une, une période assez critique euh, qui était peu la période de confinement et euh, voilà on est là ensemble de nouveau pour danser donc je vous invite à être vraiment très passionné par rapport à ça pratiquez au maximum, écoutez la musique en tant que vous pouvez parce que il y a vraiment des morceaux euh, de ça qui sont très très très beaux instrumentalement riche et euh, les paroles sont très émouvantes et euh, donc euh, voilà vous pouvez euh, danser, vous exprimer et euh, voilà sans dire un mot donc euh, j'ai hâte de vous voir tous et toutes, nombreux et nombreuses et on se là Bye